Il n'y a pas de frontières dans les revendications euh, des salariés et des femmes. Et comme nous, on l'utilise assez souvent euh, dans nos slogans euh, syndicaux, défendons les salaires pas les frontières. Donc aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de force encore euh, parce que je vous écoutais, je me disais, c'est comme, voilà, c'est les salariés qui viennent ici à UNIA dans notre syndicat, il n'y a aucune euh, différence. Euh, effectivement, le, le 19 euh, juin 2019, euh, euh, on est, on est sorti dans la rue, on était plus d'un demi-million de femmes dans les rues euh, suisses, ça c'est Énorme pour un pays comme la Suisse. Ça a été la plus grande manifestation politique de l'histoire récente euh, de, de notre pays. Euh, il y a certains collègues ici, notamment Laura, qui était présente aux mobilisations de Genève. Tu as, as pu constater l'énergie, la force qu'il y avait. Euh, mais pourquoi on en arrive là C'est évidemment pas par hasard. C'est pas non plus parce qu'on on a une bonne situation. Ben, C'est plutôt. Le contraire. Je dirais qu'il faut toujours expliquer, même si on pense qu'on est dans, dans l'une des démocraties les plus consolidées du monde. Il faut savoir que en matière des droits des femmes, on avance à pas d'escargot plutôt. En Suisse, cette année, on fête les 50 ans du droit des votes de femmes. Ça fait que 50 ans. Et ce n'est pas encore précis, parce que dans certains cantons, ça n'a été que jusqu'au 1991. Ils refusaient d'appliquer le droit de vote des femmes. Et je ne suis pas précise non plus, parce que ce n'est pas vrai que toutes les femmes avons le droit de voter. Les femmes qui ne sont pas suisses, qui sont d'origine étrangère, bien entendu, on est écarté des droits politiques. Le principe d'égalité. Entre hommes et femmes on dirait euh, que c'était un acquis hein, ça date de très longtemps la question de égalité fraternité etc ben non euh, ça a été euh, inscrit dans la constitution euh, qu'en 1981 ça n'existait pas apparemment l'égalité euh, homme femme inscrit dans la constitution mais pas seulement ça la concrétisation de l'égalité elle n'arrive que jusqu'à 1996 quand je dis que c'est vraiment un pas d'escargot c'est à cause de ça que les femmes sortent dans la rue déjà en 1991 parce que ça fait ces 10 ans de cette inscription de l'égalité dans la constitution, elles se sont dit, il ben, n'y a rien qui se passe, au-delà du joli euh, article constitutionnel on s'organise et on sort dans la rue et ça a été la, la, la vraie inspiration pour les femmes euh, euh, en 2019, les femmes qui nous avaient précédées, c'est le, le fil violet hein, qui nous les femmes qui sont sorties euh, dans l'année 91 qui réclamaient des concrétisations euh, dans les domaines de cette égalité, ben, euh, quelques années plus tard, on sort à nouveau dans la rue parce que euh, il faut savoir que par exemple en matière de décart salarial ben on attend le 19 d'inégalité salariale mais sur ces différences si on analyse la partie qui est non expliquée Rachel en parlait tout à l'heure la partie qui est vraiment discriminatoire elle s'élève à 45 et euh, les derniers rapports qu'on vient de qu vient de obtenir il y, a, il y a juste deux jours cette semaine nous disent que cette Partie de discrimination pure salariale ne fait qu'augmenter. On a une loi sur l'égalité qui vient d'être révisée. Je dirais, si vous me posez la question, il y a quoi qui s'est passé depuis le, 19, euh, le 14 juin 2019 Je dirais, ben, il y a eu deux résultats. Un congé paternité de deux semaines, belle victoire, et une modification euh, de la loi sur l'égalité qui dit que les entreprises avec plus de 100 salariés sont obligées de mener des enquêtes salariales à l'interne afin de vérifier euh, s'il y a euh, voilà, cet écart salarial. Il se passe quoi si les entreprises ne font pas ces enquêtes salariales Rien. Il se passe quoi si une fois l'enquête est faite et on constate qu'il y a évidemment euh, inégalité salariale, donc euh, voilà, qu'on qu qu qu viole la constitution Rien. Rien. Donc euh, voilà, sans mesures contraignantes, sans sanctions, ben, la loi euh, reste dans un plan plutôt symbolique et c'est pourquoi ben, on doit euh, ressortir, on doit sortir de nouveau dans la rue, même si dans ce contexte ça ne va pas être évident, donc il faut qu'on trouve la manière de se visibiliser, de voilà. D'autre façon, on ne pourra pas remplir euh, les rues à nouveau euh, dans ce contexte, mais les, les, les raisons qu'on a pour, pour se mobiliser, elles sont encore là. Le, quand on est sorti dans la rue le 14 juin 2019, euh, il faut savoir que ça a été euh, sous l'impulsion des, des syndicats, c'est surtout le syndicat qui a lancé cet appel à, à une grève féministe, et pendant, ça a été en 2018, et pendant toute une année, euh, on, on a ancré ces revendications euh, dans les villes, dans les quartiers, partout euh, dans, dans la Suisse. Et euh, ça a été un éclat des collectifs euh, féministes partout. Euh, il y avait des revendications qui étaient assez claires concernant l'égalité salariale, con concernant le, la reconnaissance du, du travail domestique, concernant aussi euh, la problématique du harcèlement sexuel, des violences faites aux femmes. Mais la richesse du 14 juin 2019, ça a été celle de savoir accueillir toutes sortes de revendications. Moi, je me rappelle, ici, dans nos locaux, ici à Genève, ben, il y avait les femmes qui sont venues faire leurs propres affiches. Il y en avait euh, qui marquaient Jeanne et Marc, tout simplement. Il y en avait qui disaient, stop, je ne suis pas un objet. Je rejoins tout à fait le témoignage de Laura, par tout ce qui concerne voilà, être considérée comme une femme objet. Il y en avait qui disaient, je ne veux pas pour ma petite fille ce que j'ai vécu ou ce que ma mère a vécu jusqu'à maintenant. Donc, je pense que la richesse a été de marquer de revendications dans le plan syndical ouvrir cette possibilité de s'organiser partout dans ce qui a fait que, que plein de collectifs se sont créés et puis de savoir accueillir toutes sortes de, de revendications à l'interne que puis chaque femme peu importe de l'origine qu'elle a qu'elle puisse amener sa propre revendication. Euh, comme on le dit euh, euh, on est solidaire avec les femmes du monde entier donc euh, euh, on accueille aussi toutes sortes de vécus, de témoignages et de revendications parce qu'il n'y a pas de frontières là-dedans. Ça a été, ça a été, euh, je dis, une mobilisation. Historique, Malheureusement, le, le, le, le législatif, l'exécutif ne suit pas, ils ne sont pas à la hauteur. Donc, effectivement, il faut continuer à se mobiliser pour l'égalité salariale, pour des retraites dignes et surtout pour, pour, parce que nos salariés, celles qui sont au front, euh, sans lesquels on n'aurait pas survécu à cette crise, aient les, les conditions de travail qu'elles méritent.